Bien camarades, euh, bonjour à tous, on est au lendemain d'une journée de mobilisation euh, historique dans, dans notre pays, contre la réforme de, de notre système de retraite que le gouvernement veut, veut casser pour nous imposer un système de retraite à point et par capitalisation. Donc on a dans le cadre du mouvement lancé depuis le 5 décembre reçu euh, énormément de messages de soutien de tous les continents. Nous tenions à vous en remercier euh, et à vous dire combien cela nous aide à la fois à tenir dans le combat, mais y compris à donner à voir la cohérence des attaques du capital dans le monde entier contre l'ensemble des droits des travailleurs partout où ils se trouvent. Donc voilà, camarades, pour nous, la lutte, la lutte continue. On tient à vous exprimer à notre tour notre solidarité pleine et entière avec les combats que vous menez contre les forces du capital dans vos pays, sur vos continents. A bientôt dans la lutte. et Faites bientôt pour la victoire et si possible avec vous. Merci à tous.